Coucou Youtube Tu me vois dans mon jacuzzi au calme. Et pourtant, je viens de faire une petite 1 contre 3 en résurgence. J'ai parié avec les ultras que je faisais moins de 5 kills, 20 sub gift offer. Plus de 10, 15 subs. Si j'en faisais plus de 15, juste 5. Mais si je dépassais les 20, c'était pour les ultras. A votre avis, que va-t-il se passer <rire> On fait un pari chat Si je fais moins de 5 kills Je vous dois un subs Si je fais moins de 10 kills Je vous en dois 10 Si j'en fais moins de 15 Je vous, je, je vous en dois 15 Si j'en fais plus de 20 C'est vous qui raquez Go Les paris sont ouverts Stay alive, Alex reste en vie, reste en vie Alex, reste en vie. Voilà, c'est c'est un peu triste la game. Il a dit que son pénis avait vraiment réduit et que son nouveau rêve c'était d'avoir une taille de zizi normale. Ah, il y en a un qui a déconnecté dans mon équipe. Il me reste que Alex. Après Alex, c'est un, un peu le le nouveau. le nouveau prodige de Warzone. Oh mec, je viens de descendre de la voiture à la seconde, je me prends une para. Pour le coup, je suis vraiment tout seul là. Mais non, c'était Loulou du 70 000 et R6, Louis, R6. Je suis mort. Non, je suis pas mort encore. Il y a encore 3 mecs. Il y a encore 3 mecs dans l'escalier où j'étais il y a 2 secondes. Au même jeu les gars, n'oubliez pas ça. Hmm. Bon, finalement ce consanguin d'Alex a quitté aussi. Ce qui fait que je suis tout seul. C'est pas de chance quand même parce que je vous lance. Je vous, en, je vous lance des paris pas tant souvent que ça. Et là je vous en lance un. Ils ont tous quitté. Enfin, tous ils étaient en mode ok on va pas l'aider. Ils m'ont pas aidé à acheter le colis, ils les mecs m'ont aidé à rien Mon positionnement est parfait chat. La vision de jeu, parfaite aussi. Mon instinct, autant affûté que celui d'un puma. Ok Rien à gauche <rire> Je t'ai vu dans la merde. Move like a god. Déplace-toi comme Dieu. Situation de 1 v1 finale. Tiens la ligne chat. Ah la 21 qui est validée chat En 1 contre 3 plus dur Oh ma soeur! Merci mec! Hey guys! I play alone! I thought you were! Yeah! 1v3! 2 Boeing man!